La rochère de ce fameux paradis qui t'apprend des risques. Je crois pas qu'il y a des gens maudits. Pourquoi nous vêtons apprendre à vivre vraiment sang? Pourquoi l'imiter des rangs? Mon lame couler, où qu'il ait le plaisir de vivre, dans la manière de faire semblant. Quoi comment il est la réunion aujourd'hui? Nous à Wisdom Paradise, Paradise de Wisdom avec katakor Si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne et que tu es débutant à la guitare, je te laisse une petite playlist qui va apparaître ici donc. Va le voir, faut pas commencer par mes nouveaux tutos Ne commence jamais par mes nouveaux tutos uh -uh. Si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne Abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche pour les prochains tutos On commence après l'intro Donc le LA majeur le Mi majeur le Si et le Do dièse le Do dièse mineur Barré à la quatrième case et le doigté du La mineur, donc ça fait Do dièse mineur. Quelle est la rythmique de la main droite? <rire> bas, haut, haut, bas. Ça, tu connais mon valet, ça, quand tu connais, comme un des frères, pas, tu comme un voler. Donc c'est bas, haut, haut, bas. Bas haut, oh, haut, oh, bas. Ça, tu connais mon valet. Ça, tu pas connaître. Très tard, moi, comme tes frères. Parti, comme bonne volée. Très moi, comme la mer. On dit pas m'en faire. Dans la tête, c'est l'enfer. Puis, trouver à un mon fond de Attends Attendre le soleil, levé pour voir où ça me Pour mon fond la musique commence sur le Do dièse mineur. Il fait il y a ça qui connaît mon valet. Part sur le La. Après le Mi et pour finir sur le Si. Donc il reste une boucle du début jusqu'à la fin. Ça t'y connais mon valet, ça t'y crois qu'on J'ai qu'à moi comme des frères, pas t'y comme bonne volée. Traite à moi comme la merde, non me dis pas m'en faire. Dans ma tête c'est l'enfer, puis me à zot mon fond qui est. attendre soleil élevé pour boire sa m'pévée. Ah, pour une apprendre la chanson par cœur. <rire> Allez, n'essayez d'envoyer un bout ensemble. Ça qui connaît mon valet, ça qui croit connaître, j'ai à moi comme des frères, parti comme bonne volée, j'ai à moi comme la mer, non dit pas mon en fait, dans la tête c'est l'enfer. Fin trouver à Zot qu'on m'en Quoi pique Attends le soleil élevé pour ça me Quoi pique-les Quoi pique-les Attends le brouillard pour qu'on m'en fonde Que des amitiés bâties sur le sable On consomme cannabis, il démarre. Alors pourquoi on se donne tant de mal Ok, <rire> donc euh, la musique, donc la musique, il reste une boucle du début jusqu'à la fin. Donc, euh, do dièse mineur, la majeure, mi majeur et le si. Donc voilà, la vidéo se termine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Check un petit commentaire. Et frère, il fait toujours plaisir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce et mettre un petit commentaire si t'as des choses à dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Doubois